Et voilà dernière partie de l'abri commando entièrement furtif cette fois ci je l'ai terminé donc voilà avec du branchage on ne vous remarque plus du tout voilà complètement fini voilà ça c'est un abri pouvait rester même des semaines et des semaines vous ne serez pas du tout mouillé même par la pluie et tout par, par précaution en plus des branchages qui vont déjà filtrer l'eau à mort vous mettez une toile de tarpe par dessus vous fixez aux quatre coins de l'abri, on vous voit pas, vous êtes surtif et en plus euh, vous êtes à l'abri. Alors j'ai fait tous les pilés, super résistant, j'ai mis une tonne de branchage dessus, ça pèse une tonne et ça n'a même pas bougé, donc euh, pour vous dire, hein. voilà avec le petit feu dedans, toujours pareil, pour hein. faire votre feu, on va rentrer dedans, on va regarder, hop, est-ce que j'ai le trépied avec moi je vous place, je suis parce que là ça m'a pris quand même un peu inquiétant. Voilà, après les, les petits trous qui restent, je vais les combler avec des branches encore, mais voyez ouais, en, en règle générale, tout est bien colmaté. Et comme je vous dis, le petit peu de trous qui reste, vous mettez une toile de tarpe par-dessus. Vous voyez, regardez, je suis complètement furtif, personne ne me voit, je fais de personnes. Je me suis laissé quelques petits trous exprès pour pouvoir, euh, moi, voir. Mais quand vous êtes de loin, personne ne vous voit, rien du tout. Parfaitement étanche. Et en plus, avec une table de tarp en plus. Je vais mettre de loin, comme s'il veut. Vous voyez, de loin. Voilà. De loin, on dirait un gros bosquet de, de feuilles ce côté là, on va regarder de l'autre côté on voit absolument rien voilà on dirait un gros bosquet il n'y a rien qui... mis à part quelques coupures de branches là et là que je pourrais camoufler encore avec des branches on voit rien du tout voilà en pierre on le voit à peine faut vraiment s'approcher là on est à même pas 10 mètres si vous arrivez à plus de 50 mètres ou 100 mètres vous voulez strictement rien donc voilà pour la chasse c'est excellent la survie aussi également si vous avez besoin d'être furtif de vous planquer il m'a fallu à peu près jeter honnête puisque j'ai commencé j'avais dit deux heures pour en tout pour l'armature une heure pour euh, mettre du, du branchage il fait trois heures à peu près pour faire ça Heures de travail intensif hein, sans s'arrêter, hein. voilà. sans pisser un coup. De voilà, tout le branchement est fait Et tout le toute l'armature est faite. Je veux dire, tout est fixé, ça bouge plus du tout. Voilà, là vous mettez une toile de tarte par-dessus, c'est bon, impeccable. Là je me suis, j'ai bien mis furtif ici, un petit peu devant, mais tout en laissant quelques petits trous pour voir quand même, parce que si vous vous bouchez complètement, vous ne voyez plus rien. Et si vous ne voyez plus rien, on peut vous surprendre. C'est pour ça que, voilà. Donc voilà. Pas très compliqué, mais euh, bougrement efficace. Alors l'entrée je l'ai fait ici. Pourquoi j'ai mis des piliers tout autour comme ça C'est pour éviter que les animaux sauvages rentrent. La nuit, parce que dès qu'ils sentent de l'odeur de nourriture et tout, ils rentrent. Donc là, j'en ai mis. Je vais, euh, je vais euh, remettre un bâton comme ça ici en plus pour euh, fixer le fixer comme ça avec les, les filins comme j'ai fait. Et je vais en mettre un autre ici là, qui montera jusqu'en haut. Euh, je laisserai juste cette entrée là. Voilà. Comme ça, ils peuvent pas rentrer là. Ils peuvent pas rentrer. Ils peuvent pas rentrer par ici. Ils ne peuvent pas rentrer devant, ils ne peuvent pas rentrer derrière, ils peuvent rentrer que par ici, mais là comme il y a le bois qui est en l'air, comme ça, ça fait cette V et cette souche, ils, ils, les animaux c'est pas trop leur truc de, de franchir comme ça, donc eux ils aiment bien quand c'est directement accessible. Donc voilà, là je vais, je vais tailler une autre branche pour bien, voilà, pour, pour fermer le, ici là, côté du, ici en l'air, ça attaque, cette entrée là je vais la fermer un petit peu ici, puis c'est bon, après c'est bon. Il ne peuvent plus rentrer nulle part. Vous êtes parfaitement furtif. Euh, je vous dis, une toile de tarpe en plus par-dessus. Et vous êtes complètement étanche. Même s'il venait à pleuvoir des, des cordes, ça ne pénètre plus. Branchage, comme ça, entrelacé, comme j'ai fait, tout comme ça. Plus vous, avez, vous mettez, euh, comme ça s'appelle, du. Vous mettez un tarpe par-dessus. Pénard. Vous dormez comme un bébé. Voilà, impeccable. Et ben, ma petite machette Fiscars m'a bien, bien servi. Hein. Comme quoi, hein, là je l'ai vraiment testé, euh, ben, je l'ai testé pendant intensivement, euh, elle coupe très très bien, il hein, n'y a pas à chier, c'est pas ma marque préférée, hein, je vous le dis honnêtement, c'est moi ma marque préférée, c'est Garder. Hein. mais euh, m'a bien servi, euh, euh, je me suis servi aussi de ça, m'a bien servi aussi, petite scie portative, hein. m'a vraiment vraiment bien servi, elle tranche vraiment comme du rasoir, c'est une scie, euh, attendez, c'est une scie qui est dans les bricolages, hein, Magna bricolage, donc c'est pas une usine standard, mais putain efficace à mort, euh, très vraiment bien. Et ma machette Gerber, hein, toujours pareil, dans mon, dans mon étui, avec mon petit couteau de survie, voilà, m'a beaucoup servi. Donc euh, voilà. je me suis pas servi de mon Leroy Bowie, hein, où je les ai fait la présentation. Attendez, ouais, mon couteau de, couteau de survie, celui-là, là je m'en suis pas servi, il ne m'a pas servi plus que ça, j'avais déjà tout ce que j'avais besoin. <coughs> Pardon. Donc voilà, j'ai une, une petite, ha petite hachette euh, ma Gerber pour euh, s'appelle pour machette pour pouvoir élaguer euh, les branches. Euh, J'aurais pu élaguer aussi avec ça, hein, avec le Leroy Bowie hein, de Shred. J'aurais pu aussi élaguer euh, parce que c'est un Bowie hein, donc c'est un couteau de machette. Je vous avais fait la présentation. Donc euh, il aurait pu très bien faire l'affaire, mais j'avais commencé le travail avant lui. Donc bon, là je l'ai reçu très récemment. C'est pour ça que j'ai pas. Je n'ai pas utilisé vraiment plus que ça pour l'instant. Et, et, euh, et la petite hachette, euh, voilà, Fiskars. Hein. Donc en gros, euh, la petite scie, la hachette et, le, et la machette euh, Gerber. Voilà, c'est en gros les deux outils qu'il vous faut et du fil. Hein. Je vais vous montrer hein, pour pouvoir faire ça. Là, voilà, je ne peux pas faire mieux que ça. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a appris hein, à l'armée et tout. Euh, le, pour moi, c'est vraiment furtif. Je sais vous mettre un peu plus loin pour vous voyez bien.